Bonjour à tous. Bienvenue dans la séquence 1 de cette semaine 4. Une semaine dans laquelle nous allons couvrir les aspects d'héritage en pharo, le mécanisme de lookup et du développement web. Donc dans cette première séquence, nous allons introduire les notions d'héritage. On verrait que ces notions sont très proches de, de, de la notion d'héritage dans d'autres langages à classe, notamment Java. Je vous conseille quand même de regarder, même si vous êtes familiarisé avec ces notions, car nous allons introduire du vocabulaire et une représentation graphique qu'on va réutiliser ensuite dans tous les slides et toutes les séquences qui vont suivre. Alors Dans cette séquence, nous allons couvrir qu'est-ce que l'héritage et comment l'utiliser. Donc Vous pouvez voir sur la droite une représentation de deux classes, la classe rectangle avec tout d'abord son nom, ses variables d'instance et ses méthodes. En dessous la même chose, le nom de la classe ColorRectangle, ses variables d'instance, ses méthodes. La flèche verticale ici, on voit que c'est un triangle un triangle vide comme, comme tête de flèche indique une relation euh, d'héritage, donc la sous-classe Rectangle hérite de la classe Rectangle. La classe ColorRectangle, les les sous-classes en général raffinent le comportement et l'état de leur superclasse. Une sous-classe, comme ici colorrectangle, peut ajouter de l'état et du comportement à sa super-classe. Donc là, la classe colorrectangle, elle ajoute de l'état hein, sous la forme de deux variables d'instance, color et border et une méthode, la méthode color. Toutes les classes hein, héritent à un moment ou à un autre de la classe object. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Toutes les classes, on est sûr qu'elles héritent de la classe ProtoObject. Cependant, la classe ProtoObject c'est plus un détail qui va servir dans des cas extrêmement précis. Et donc, dans le, reste, dans le reste de ce cours, nous dirons que toutes les classes héritent de Object et ça nous suffira pour comprendre l'ensemble des mécanismes de pharo. La classe ProtoObject étant laissée euh, à certains cas vraiment très spécifiques. Et il y a peu de chances que vous en ayez besoin euh, si vous êtes seulement en train d'apprendre pharo. Alors l'héritage. Se comporte de deux façons différentes suivant que c'est l'héritage de l'état ou l'héritage du comportement. L'héritage de l'état est statique. Ça signifie qu'au moment où on va créer la sous-classe, dans la sous-classe, on va savoir exactement euh, quels sont euh, l'ensemble de ces variables d'instance. Par contre, pour le comportement, on va faire ça dynamiquement. C'est-à-dire pendant l'exécution du programme, on va regarder quelles sont les méthodes définies dans les sous-classes et dans les superclasses. Donc au niveau des variables d'instance, L'héritage des variables d'instance se fait à la création de la sous-classe. Donc à la création de la sous-classe, on va, on va prendre les, les variables d'instance définies dans la sous-classe. Donc ici, color et border-color. Et on va faire l'union avec toutes les variables d'instance définies dans la superclasse, dans la superclasse de la superclasse, classe etc. jusqu'à remonter à object. Donc ici, les variables d'instance de color de rectangle seront with, height, color et border color. Pour le comportement, le mécanisme est complètement différent et plusieurs des séquences qui vont suivre vont présenter exactement comment ça se passe. Alors, globalement, l'héritage de comportement se fait à l'exécution. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie un message à un objet, la méthode correspondante va être cherchée dans la hiérarchie de classe. Donc là, si j'envoie un message à rectangle, euh, le message euh, AREA par exemple, on va le chercher euh, dans sa classe, on va chercher la méthode correspondante dans la classe de e rectangle. on ne trouve pas euh, la méthode AREA, donc on remonte dans la super classe, on cherche la méthode AREA, on la trouve, c'est celle-ci qui est sélectionnée et qui va être exécutée. Alors pour résumer, L'héritage, donc cette, définition, cette notion de, de sous-classe et de superclasse, permet à une sous-classe de raffiner le comportement de sa superclasse et de l'étendre. On peut aussi, la sous-classe peut aussi étendre, c'est-à-dire ajouter de l'état à sa superclasse. Faro a un modèle d'héritage simple, donc une classe à une et une seule superclasse. Il est possible de faire une sorte d'héritage multiple grâce à la notion de trait, mais nous n'aborderons pas cette notion ici. En haut de la hiérarchie, on trouve Object et aussi la classe ProtoObject, mais on ne rentrera pas dans, dans ce détail. L'héritage d'état est statique, c'est-à-dire qu'il se fait lorsque la sous-classe est définie, tandis que l'héritage de comportement est dynamique, il se fait à l'exécution du programme chaque fois qu'on envoie un message à un objet.